Oui, bonjour, bonjour, chers internautes. Voilà, c'est toujours votre maître spirituel après J.E.B.S. là. Voilà, je suis là cet après-midi pour vous parler de la séparation et du retour affectif. Voilà, et toi qui en as besoin du savon de chance dans tes activités aussi. Le savon, parce que tu fais des travaux, ça n'avance pas. Et tu as besoin de gagner plus avec ton travail. Tu as besoin du savon de chance. Voilà. D'accord Et toi, qui veux que dans, dans une société, que ton patron n'a qu'à t'aimer et te confier tout. Voilà. Si c'est piqué que tu veux, on va le faire de piquer. Ce piquer, on le fait dans le sens du bonheur et que dans le sens du mal. Voilà. Parce que quand quelqu'un veut détruire ta vie, on peut, on peut lui donner ce piqué en l'arrêtant. Voilà. Et le bonheur va tourner vers toi. Celui qui veut gâter ta vie. Par exemple, si on dit par exemple la séparation de ton aise et tu veux que et elle soit avec d'autres personnes, si tu veux qu'on va la séparer avec la personne, on peut utiliser ce piqué. Voilà. On va l'utiliser, euh, appeler ton nom, appeler le nom de l'autre. Voilà. Tu vois un peu. Voilà. Pour la séparation de ton aise. Ou bien, euh, on fait ça pour que toi, avec ton patron, sois, euh, vous soyez unis et gagnez votre vie dans certaines affaires. Voilà. Pour que toutes tes affaires marchent. Voilà. Au nom de Fetich et Vous avez euh, tout ça. Donc, euh, je suis là pour pas du piqué. Donnez pas quelque chose que vous voulez. La séparation, le retour d'automne, est rapide? Soit en 12 heures. D'accord? Voilà. Que la génie soit avec vous. Euh, que euh, la génie soit bonne pour vous.